territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets ou portraits d'artistes, je publie sur Esperluette ces interviews plus courtes pour mettre en avant un nouveau lieu, un nouveau concept installé dans le Vaucluse. Aujourd'hui, direction Carpentras, en face du parking des Platanes pour découvrir My Campus Réussite. Un espace de travail qui a la bonne idée d'accueillir à la fois les jeunes en recherche de soutien scolaire et les professionnels à la recherche d'un bureau pour travailler un mix des générations qui a pour objectif de créer des rencontres, du lien, dans le centre-ville de Carpentras, entre étudiants et professionnels, et pourquoi pas créer des opportunités de job pour les plus jeunes. Bonne écoute Je suis Laetitia Béal, euh, je suis une Carpentrasienne, et euh, ça fait euh, donc 15 ans que j'ai monté euh, le centre euh, de soutien scolaire qui s'appelait à l'origine Pédagogia qui s'appelle maintenant My Campus. Je suis une maman aussi d'adolescents et euh, j'adore ma ville. J'adore aussi aider les jeunes et euh, aider les gens de façon générale à réussir. En fait, j'ai créé ce que j'aurais aimé. Trouvé euh, lorsque j'ai fait mes études. Alors MyCampus est une structure qui a en fait une, une double activité dans le sens où on reçoit les jeunes scolarisés pour les aider à réussir sur un plan scolaire. On ne les aide pas que sur les matières mais on les aide aussi sur le, la méthodologie, sur l'organisation, sur la confiance en soi. La motivation, on les aide aussi à trouver leur voie professionnelle à travers des bilans d'orientation. Mais au-delà de ça, on les aide aussi à rencontrer des entrepreneurs, donc à trouver des stages, à trouver des jobs d'été pour les aider à s'insérer dans la vie active et professionnelle. Et c'est aussi un espace de coworking puisque le but, c'était d'accueillir les entreprises qui seraient ouvertes au fait de pouvoir rencontrer et recruter des jeunes. Donc les entrepreneurs peuvent aussi venir. Euh, on a même des, euh, des grands mères qui viennent, que l'on aide aussi à comprendre leur tablette ou leur téléphone portable. Voilà Et ça peut concerner tout le monde de coworking. Ça peut concerner les entreprises, mais ça peut aussi concerner des particuliers qui ont envie de passer un petit moment. L'important, c'est de faire du réseau, c'est de créer du lien parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à travers nos outils numériques, on réseaute et on crée une relation. C'est souvent une relation qui est un petit peu, on va dire, truquée, ou superficielle, alors que là, on est vraiment dans l'humain. Voilà. Donc, on est dans la relation avec le jeune, on est dans la relation avec les entrepreneurs, et de ce fait, ça permet de créer de la relation entre les jeunes et les entrepreneurs ou les personnes qui, qui viennent en coworking. En fait, moi, j'ai fait une classe préparatoire après mon bac, et c'est vrai que le rythme de la classe préparatoire est assez intense, euh, avec beaucoup d'heures de cours, et euh, ni au collège ni au lycée, on ne m'a expliqué comment travailler. Alors, jusqu'au lycée, jusqu'au bac, ça va, on s'en sort toujours, on s'organise, mais lorsqu'on est en classe prépa, on est complètement noyé, perdu, on ne sait pas par quel goût prendre le travail. C'est un peu comme quand on rentre en, méde en médecine. Alors, il existe les écuries pour médecine, mais il n'existe rien d'autre pour tout le reste. Donc moi j'aurais aimé trouver comme ça un lieu, une étude où on m'apprenne à m'organiser, où on m'apprenne à, à gérer mes priorités de travail, où on m'apprenne la méthode pour travailler au mieux, pour apprendre, pour mémoriser, pour restituer. Voilà. Euh, et puis aussi trouver un endroit où on me dise euh, comment je fonctionne, qui je suis, quel type d'intelligence j'ai, etc. Ça m'aurait permis de mieux me connaître, d'avoir peut-être plus confiance en moi. Et d'avancer peut-être mieux, voilà. Euh, donc en fait, c'est pour cette raison-là que euh, j'ai créé ce centre-là, voilà. On est là pour leur euh, leur expliquer euh, ce qu'ils doivent faire, les guider, euh, mais on ne leur donne pas la réponse, voilà. Et on ne reste pas toujours à côté d'eux pour que eux soient acteurs et responsables de leur travail. Ça, c'est très très important. Comme je leur dis souvent, je ne vais pas pêcher à ta place pour que tu manges du poisson donc je ne vais pas te donner un poisson mais je vais t'apprendre à pêcher comme ça même quand je ne serai pas à côté de toi tu pourras retrouver les mêmes processus d'apprentissage et tu pourras être fier de toi. Donc, Dans ce lieu on trouve des espaces de, de travail avec des, des tables individuelles, euh, on peut s'installer vraiment où on le souhaite, euh, on peut trouver aussi des salles de réunion, des salles de formation euh, tout équipées. On a la Wi-Fi qui est à disposition. On trouve aussi une cuisine, une photocopieuse couleur et noir et blanc, une machine à boisson chaude, des viennoiseries et des jeux de fruits à volonté, des bonbons à volonté pour les gourmands. <rire> et puis, tout ce qui est fourniture scolaire, c'est-à-dire que les enfants, même s'ils oublient leurs feuilles, leurs calculatrices, etc., tout est fourni. Le but, en fait, c'était qu'on puisse trouver à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les entrepreneurs qui viennent nous voir, un cadre de travail le plus abouti possible, voilà, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est notre objectif. Parce que si déjà on part sur un cadre de travail euh, agréable, on peut donner le maximum de soi. Au niveau des jeunes, l'accompagnement se fait à partir de 12 euros de l'heure, et ça va jusqu'à 25 euros de l'heure à peu près, en fonction de la formule choisie. On peut même récupérer euh, les enfants à la sortie de Marie-Pila, le soir, pour euh, descendre, les faire goûter, parce qu'on leur offre le goûter et ensuite faire faire les devoirs, comme ça quand les parents les récupèrent le soir, tout est fait, on n'a plus le souci des devoirs. Par rapport aux entrepreneurs, on est sur une formule en illimité à 150 euros par mois, tout compris aussi. Nos locaux sont climatisés, chauffés, etc. On est vraiment dans le fait d'avoir un cadre de travail très agréable. Et après, pour les personnes qui veulent venir juste à l'heure, on démarre sur des forfaits à 10 euros de l'heure. La salle de réunion, on peut la louer à la journée. Là, on la loue à partir de 150 euros la journée ou, si c'est juste pour quelques heures, 30 euros de l'heure et elle peut accueillir jusqu'à 15 personnes et on a du coup deux salles de réunion. Et Pour les entrepreneurs, c'est bien parce qu'ils peuvent travailler de façon optimum, efficace avec tous les outils nécessaires. On a un grand écran dans la salle de formation qui est connecté pour faire des, des conférences, des vidéos, projections. Mais aussi avec ce cadre très zen, avec le mélange du fer, du bois, du blanc, de la pureté, de la lumière, beaucoup beaucoup de lumière, ça c'était important aussi. C'était important aussi pour moi d'avoir un centre de coworking humain. Il y a toujours quelqu'un. Voilà, nous on est là tous les matins tôt, on reste tard mais ça permet aux entrepreneurs qui viennent d'avoir un véritable accueil. De plus, on met vraiment les gens en relation. Nos coworkers maintenant, travaillent ensemble. Ils se font travailler les uns les autres pour certains. On organise aussi des events assez régulièrement. On va dire qu'à peu près tous les mois, on a un événement. Donc voilà, on essaie vraiment de mobiliser tout, toutes les bonnes volontés carpentraciennes, même au-delà de Carpentras, mais effectivement de, de faire en sorte que la ville bouge que la ville puisse véhiculer une image dynamique, euh, revaloriser l'image de la ville, ça c'est important parce que on le fait pas que sur un plan personnel, on le fait aussi pour que ça profite à un maximum de monde, à la fois pour les jeunes qui doivent se sentir bien dans leur ville, pour les entreprises aussi, pour les concitoyens et pour la ville en elle-même qui est une entité. Donc, euh, on est situé au 348 Avenue Jean Jaurès, donc au parking des Platanes. On est ouvert tous les jours de 9h à 19h non-stop, ainsi que le samedi matin de 9h à midi. Le numéro de téléphone, 06 63 59 96 93. Et au niveau du site internet, on peut nous trouver sur soutienscolaire-carpentra.fr ou la page Facebook euh, My Campus Réussite aussi alors si j'ai un conseil à donner autant aux jeunes qu'aux entrepreneurs euh, si vous voulez réussir soyez surtout vous-même respectez-vous, euh, trouvez qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer et vous serez euh, vraiment là où vous devez être et vous avancerez euh, vers votre voie et vers votre réussite espère